Quand tu ne penses qu'à ton salaire et pas à ton capital, tu n'es pas riche. Quand tu dois te lever le matin pour travailler, que ça te plaise ou non, que tu sois à ton compte ou non, que ton métier ait une utilité, qu'il te rende heureux ou pas, ce n'est pas le sujet. Quand tu dois te lever le matin pour travailler, tu n'es pas riche. Le moment est venu d'accueillir un homme d'influence. c'est du chinois.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 Le niveau de misogynie est dément, en fait. Ah bah oui. Une fournée du mardi, vous le savez désormais, c'est un triptyque. Une vidéoscopie, une vidéo d'actualité et une anecdote personnelle. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, les frontières sont un peu poreuses. On dira que c'est dans l'air du temps. Les frontières sont un peu poreuses, disais-je, entre vidéoscopie et vidéo d'actu. On, on s'est occupé du cas Ise et vous voyez que c'est un, un peu une chimère entre les deux. C'est un morphisme. Et eh bien là, de la même façon, l'anecdote, ce qui ne devait être qu'une anecdote, donc sans support papier, sans versant d'actualité, bah en fait, ça va un peu reposer sur un événement d'actualité. Donc, allez, une fois n'est pas coutume, mélangeons les genres, métissons un petit peu la fournée. <rire> euh, Bérou, voilà, François Bérou, le haut commissaire au plan et l'un des meilleurs traders de la présidentielle 2017, puisqu'il a acheté l'action Macron à la baisse et qu'il la monnaie désormais à la hausse, eh bien François Bérou s'est fendu d'une saillie sur RTL ou Europe en RTL, je crois. À partir de combien est-on riche bah, Ça dépend, si on parle du patrimoine, de... de François-Land en fait avait dit, c'est 4 euros par mois. Pardon François-Land avait dit en son temps, c'est 4 000 euros par mois. 4 000 euros par mois, pour moi, c'est classe moyenne. Donc, euh, soumis à la question, François Bérou a lâché la pastille. Un chiffre, le, les 4000 euros par mois, euh, on serait la, la, la, la classe moyenne. Alors j'ai eu envie, ce n'est pas la première fois que j'ai eu envie de parler d'argent sur cette chaîne, le problème c'est que je sais que c'est extrêmement clivant, que ça antagonise énormément, que les gens sont à fleur de peau sur ces sujets et qu'ils ont du mal à penser sereinement. Néanmoins je vais quand même tenter, au risque de perdre certains followers, ou au risque de générer une guerre mondiale dans les commentaires, d'apporter un éclairage lucide sur ces sujets, et euh, des passionnés. Alors, déjà, euh, juste avant de répondre à la question... Oui, alors juste avant cela, et en parlant d'argent, vous savez que l'ex du Cuck de l'année, euh, est en train d'essayer de me faire un procès pour avoir abusé de son droit à l'image, alors que je ne faisais que commenter une vidéo qu'elle avait publiquement mise sur YouTube. Bon, manifestement, le, le contenu ou le ton ou mon visage, peut-être est-elle raciste, hein, peut-être a-t-elle du mal avec les personnes racisées, on ne sait pas. Euh, en tout cas, lui on déplut, et donc tout à coup, euh, elle m'envoie une bardée d'avocats de, de, aux fesses. Donc, du coup, je ne vous demanderai pas de dons. Par contre, on va monter une petite opération, là, rapidement, avec les deux séminaires euh, qu'Adrien qu devrait absolument télécharger pour se fabriquer une colonne vertébrale. Trois jours, des dates euh, qui vont maintenant apparaître à l'écran, hein, selon le, encore une fois, les temps de montage. Maintenant, j'ai un pool de monteurs auquel je rends d'ailleurs hommage. Sébastien, euh, Dimitri, Christophe, Nicolo, derrière la caméra, selon les dates à laquelle ils me fourniront la vidéo. Du coup, pendant ces trois jours-là, de minuit à minuit, les deux séminaires... De, de celui qui veut se forger une volonté et échapper à des femmes telles que celles telles que celle ci et croyez-moi, elles sont plus nombreuses malheureusement que vous ne, que vous ne le pensez, euh, c'est Être Sexué 1 et 2, et le coupon, ça va être CUC 2021, car c'est un CUC, c'est un CANDOLE. Le terme de CANDOLE a été inventé par votre serviteur en, en décembre de 2017 pour traduire en anglais CUC » attends, on me dit dans l'oreillette que c'est un petit peu sec comme coupon et que c'est un peu misandre et que c'est un peu acerbe. Ouais, désolé Adrien, c'est vrai que c'est un peu vrai. Donc du coup, le coupon sera CUC 2021, désolé. Voilà, 40% de remise sur les deux séminaires qui, qui vous sont le plus indispensables pour éviter ce genre de cas avec le coupon CUC 2021, désolé. Oui, alors, est-on riche avec 4000 euros par mois, c'est la question à laquelle François Béroux s'est empressé, enfin je dis empressé, il a été pris d'une hésitation coupable, mais a quand même répondu relativement clairement non. Je rappellerai à ceux qui, qui l'oublient ou à ceux qui l'ignorent que 4000 net, c'est 3300 après impôt. Hein, J'ai fait une petite simulation rapide avec le nombre de parts, le taux marginal, etc. C'est 3 300 net après impôt. L'ancien président Hollande avait répondu oui. Alors, il faut bien se rappeler, avant d'en venir aux, aux chiffres et aux, et aux statistiques, que euh, les hommes d'État, ou les prétendants à la fonction d'hommes d'État, ou euh, nos, nos élus, euh, tombent très souvent sur le chiffre des 4000. On se demandera s'il n'y a pas une mythologie politique, une mytho-politique euh, euh, visant à euh, les faire réagir à ce chiffre. On se souvient de, donc, je disais, Hollande avec « je n'aime pas les riches », on est riche au-delà de 4000 euros par mois. Et on se souvient également de son prédécesseur Sarko, qui lui était tombé dans la cité des 4000. Vous savez, la cité des 4000, c'était la fameuse cité qu'il se promettait de passer au Karcher. Alors, ceux qui poussent des cris d'orfraie et qui sont choqués par le verbe nettoyer, je le confirme. Mon devoir, c'est de nettoyer la cité des 4000, des trafics et des trafiquants. Il n'en est rien que les. Les chiffres de l'immigration clandestine n'ont pas, pas baissé d'un iota euh, sous la, la présidence du petit hongrois énervé. En tout cas, les présidents, on doit leur envoyer une patate chaude dans les mains qui est ce chiffre des 4000, et ils doivent se positionner en deçà ou en delà pour s'acoquiner ou s'antagoniser un électorat. Hein Selon qu'on veut coquiner un électorat de droite, on va plutôt prétendre qu'à 4000, on est la classe moyenne. Selon qu'on veut coquiner euh, un électorat... Euh, de, de petits employés, de, de, de, de tout petits patrons et d'enseignants, de, et etc. On va prétendre qu'à 4000, on est un anti. Bon, bref. Tentons de dépassionner, tentons de raisonner. Sur les questions de richesse, il faut déjà se poser une question. C'est où hein 4000 à Paris, c'est pas 4000 à Tours. 4000 à Tours, c'est pas 4000 euh, à Yaoundé au Cameroun, hein, c'est euh, ma vidéo récente sur euh, l'affaire euh, de la chanteuse Iseu. Quand on parle d'un salaire, hein, quel est le niveau de vie moyen et euh, combien coûtent les choses hein. Dans la vidéo sur Iseu, j'expliquais que le salaire moyen au Cameroun était de 125 dollars avec un niveau de vie qui n'est entre guillemets que 28% plus bas qu'ici. C'est-à-dire que les choses coûtent quasiment le même prix à, 25, à 28% près, par contre, on gagne, on gagne, on gagne, on gagne 10 fois moins. Et puis même sans aller chercher jusqu'à des extrêmes et à sauter la Méditerranée, ou à faire des comparaisons de continent à continent qui sont peut-être un petit peu tirés par les cheveux, euh, simplement, de l'autre côté des Alpes, en Italie, on n'a pas du tout le même rapport à la richesse. L'Italie, que je connais bien pour y passer une grande partie de mon temps, on n'est pas riche, on est riche. Hein est un, est un, la richesse est un trait de caractère. C'est comme la couleur des yeux, le timbre de la voix ou la forme du nez. On est riche. Vous écoutez la scène de la Grande Bellezza quand ils sont Navona et qu'ils lui demandent « qu'est-ce que vous faites ?» Elle répond « je suis riche ». On m'a déjà plein de fois posé cette question. Euh, encore une fois la semaine dernière avec une, une nana là, dans, un, dans un bar clandestin euh, qui me demandait un peu ce que je fais. Donc je réponds « c'est compliqué, je ne sais pas comment expliquer ce que je fais ». Euh... Et donc du coup quand elle voit que j'évite, à la fin elle pense que je ne fais rien et elle me dit « bon en fait tu es riche ». Mais sauf que dans notre conception de français où l'ascenseur social existe encore, tu peux très bien devenir riche. Je me suis donné, j'ai entrepris, j'ai pris des risques. Ma rétribution, c'est que j'accède aux déciles supérieurs de, de l'échelle de CSP. Quoi. Non, en Italie, c'est impensable. Tu ne deviens pas riche en Italie. Hein. Je répète souvent cette stat que les 500 familles florentines les plus aisées étaient déjà au Moyen-Âge. Euh, tu tu, tu, tu n'es riche ou tu n'es pas riche et tu restes là où tu es. Hein. Donc voyons maintenant le diagramme en bâton qui va bien et plaçons le fameux fatidique seuil des 4000 euros sur ce diagramme et voyons un petit peu où, où commence la classe moyenne de, de, de, de Bérou. Alors ben, ce qu'on voit, hein, je m'en doutais un petit peu, ce sont les ordres de grandeur que j'avais en tête mais ça m'a rafraîchi les idées de le, de le rechercher sur, sur, sur, sur internet on voit qu'à 4000, euh, au-dessus de nous, hein, comme dirait l'autre, il n'y a pas que le soleil, il euh, n'y a, les... enfin, a que 5% de la population. Donc à 4000, on est déjà plus aisé, on dispose d'un capital, en tout cas mensuel, supérieur à 95% de la population. Ça, met, euh, ça prend déjà un petit peu en défaut François Bayrou, à moins de considérer que 95% de la population soit en dessous de la classe moyenne, 95% de, du, des Français sont des prolétaires. 90, on va dire. 90, 92 sont des, sont des prolétaires. Euh, on a 6 ou 7 ou 8% de classe moyenne et 1% d'ultra-riches. Le 1% d'ultra-riches, je veux bien, on le, on le connaît, c'est une statistique mondiale. Hein, les possédants, les 1% possèdent l'équivalent des 99% restants. Par contre, nous expliquer aux Français qu'ils sont déclassés au point que 95% soient des prolétaires, je pense que le, la boussole mentale, la conscience collective, n'en est pas encore là, et qu'avec sa petite tête toute ronde de, en, en, en chou-fleur, ils n'avaient pas conscience euh, du message que ça, que, ça, que ça passait. Bon, moi, à la limite, vous savez, j'ai une tendance à accepter la gifle de réalisme, et je ne suis pas loin d'être convaincu qu'effectivement... Euh, sur une échelle mondialisée, 90% des Français ne font, font pas le figure. Mais en même temps, euh, euh, en ont-ils ont, ont la maturité cognitive d'accepter ça J'ai un gros doute. À 2300 euros, on est déjà dans les 20 derniers pourcents. À 3000 euros, on est dans les, 90 pour... on est dans les 10 derniers pourcents. À 4000, on est dans les 5 derniers pourcents. Et disais-je, à 7003, 7005, on est dans le pourcent. « Cependant, être dans le ou les 5% est-il être riche ?» ben Moi, j'ai envie qu'on qu se demande ce que c'est d'être riche, et pour ça, j'ai quatre définitions à vous proposer qui ne sont pas les définitions des statisticiens, ni des sociologues, ni des, euh, des économistes. C'est la définition de Stéphane Edouard, basée sur mon expérience personnelle, de mec qui a commencé à bosser à 1800 euros, d'accord, qui vient d'une famille modeste, qui a commencé à bosser à 1800 euros, et donc bien en deçà du seuil des 4000, qui aujourd'hui suis bien au-delà du seuil des 4000 et euh, donc je, je suis passé par ce seuil, j'ai vécu l'avant, j'ai vécu le pendant, j'ai vécu l'après, et j'ai également, par ma, on va dire, ma curiosité, ma plasticité intellectuelle, des amis bien en deçà de ce seuil et des amis bien, bien au-delà de, de, de ce seuil. J'ai donc un, une certaine, euh, un certain recul sur les considérations de, de salaire, et j'en ai tiré au cours de ma vie quatre définitions de la richesse. La première, qui n'est pas tout à fait de moi, qui est du Cosby Show, dans le fameux épisode où Théo euh, veut impressionner une nana en, en lui montrant à quel point sa famille est, est bourgeoise. Euh, euh, les parents expliquaient à Théo, après lui avoir abaissé un petit peu son caquet, euh, premièrement, que eux étaient aisés, mais que lui n'était qu'un gosse et qu'il n'avait rien jusqu'à leur mort, déjà. Ce qui permet de forger une motivation. J'ai déjà expliqué dans l'épisode de ma chaîne, enfin le, la vidéo de ma chaîne que j'ai dédiée au, à cette série. Je vous en mettrai le lien dans le coin supérieur droit de l'écran. Et plus important, il lui expliquait également que euh, être riche, c'est quand ton argent travaille pour toi. C'est-à-dire quand tu as un capital qui, par l'enrichissement le, le, du capital, par les placements, etc., s'apprécie.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 est-on riche à 4 000 Non, enfin, ça dépend. Si on a un capital qui s'auto-apprécie, oui, j'imagine que ça n'était pas le cas des gens auxquels spontanément pensait euh, François Bérou. Et par exemple, demandez-vous votre sociologue préféré, certes, il est bien au-delà des 4 mais moi, je n'ai pas hérité d'un patrimoine, moi, je n'ai rien ou peu, enfin, je commence, mais je n'ai pas, pas une dot qui s'apprécie, mon argent ne travaille pas encore tout à fait pour moi, donc, par définition, même si ça peut vous agacer que je vive bien, je ne suis pas riche. Deuxièmement, euh, vous connaissez la, la distinction, même le, le cadre euh, marxiste des, euh, de la bourgeoisie versus le, le peuple, c'est que les bourgeois détiennent les, les moyens de production, les bourgeois bossent. Ça, c'est la définition industrieuse de la richesse, mais dans une époque désindustrialisée et, et tertiarisée, on pourrait peut-être l'adapter, la mettre au goût du jour, et se dire qu'un riche, c'est n'est pas forcément quelqu'un qui possède une usine, ou qui possède une mine de, de, de, de charbon ou de diamant, c'est peut-être simplement quelqu'un qui possède son habitation. C'est-à-dire qui est propriétaire, et qui est propriétaire en plus où il le veut. Parce que tout le monde peut être propriétaire plus ou moins dans une zone désindustrialisée, genre je sais pas quoi, où, où, où, voilà. tout le monde peut être propriétaire à Perpignan, à 1000 euros du mètre carré, tout le monde ne peut pas être propriétaire à Paris, à Berlin ou à Rome, ou à Londres. Donc être riche, Deuxième proposition de définition de Stéphane Edouard, encore une fois, ce qu'aucun des journalistes pas au chômage n'a fait. Être riche, c'est pouvoir habiter à peu près où tu veux, à, en étant petit a, pas confiné, c'est-à-dire en ne manquant pas d'espace vital, autrement dit de mètres carrés, et deux, en n'étant pas exilé, c'est-à-dire en ne subissant pas un quartier qui te déprime ou qui t'agresse, ou qui te stresse outre mesure. Un couple, c'est-à-dire un ménage, ou un individu générant 4000, d'ailleurs, Bérou aurait très bien pu, je fais une remarque au passage, il aurait très bien pu se dépatou il aurait très bien pu peler et tailler en frites la patate chaude en, en répondant, vous me parlez d'un ménage ou vous me parlez d'une personne seule. Un, un ménage à 4000, ce n'est pas du tout la même chose qu'une personne seule à 4000. Mais bon, passons sur cette, sur cette petite euh, évidence, on va dire. Donc, un ménage ou, ou, ou, un, ou un célibataire, peu importe. Qui, euh, à 4000, peut-il habiter la ville de son choix dans le quartier de son choix Moi, je pense que non, et je vous garantis que non, à moins que la, le quartier de son, moins que la ville de son choix, ça soit Perpignan ou Roubaix, euh, et que le quartier de son, de son choix, ça soit à côté de la gare. Mais croyez-moi, à 4000 euros, et même à 5, et même à 6, et même à 7, vous n'habitez pas où vous voulez, à Paris, à Londres, à Rome, euh, dans le, vous, vous y habiterez en proche couronne ou dans des quartiers euh, entre guillemets de la, de la classe moyenne justement, merci François, vous n'habiterez pas où vous voulez, hein, je, je, je vous le garantis, vous n'avez qu'à essayer, hein, aujourd'hui les sites internet permettent d'avoir les moyennes des mètres carrés, etc, partout. Troisièmement, être riche, c'est quand tu peux rémunérer des gens à faire ce qui ne te plaît pas, c'est-à-dire avoir des domestiques sur lesquels tu te décharges de ta fameuse charge mentale, qu'ils vont faire alternativement euh, ton ménage ou ta ta ta ta comptabilité ta euh, ta euh, etc c'est à dire avoir des euh, recourir à des prestations de, de services à 4000 euros tu peux avoir une femme de ménage euh, peux-tu avoir une domesticité non d'accord tout le monde le sait à paris regardez les, les, le, le, le prix de déplacement d'un plombier j'ai fait changer dans mon dans l'appart que je loue à Paris, oui, oui, je suis, un, je, suis un, je suis un putain de bourgeois, je loue un appart à Paris. Euh, J'ai dû faire changer un robinet, euh, à même avec le robinet de base, j'en ai eu pour quasiment 400 euros. Et oui, euh, de 150 euros de robinet, euh, 200 euros de main d'œuvre et, et plus de 50 euros de déplacement, plus de 400 euros. Donc, être riche, c'est pouvoir recourir à des prestations de service ou à de la main-d'oeuvre ou à de la domesticité. Est-ce qu'à 4000 euros, tu peux faire ça sans trop réfléchir Non Quatrième argument, et je m'en arrêterai là, être riche, c'est quand tu ne regardes pas ni les étiquettes, ni les additions. Tant que tu en es à avoir comme premier réflexe, euh, quand tu sors ta copine au restaurant, euh, de t'assurer que euh, tu restes loin de, la, de telle bouteille de vin, ou, ou, ou, ou quand tu feuillettes un, un, un e-shop ou un catalogue, quand ton premier réflexe est « puis-je me l'offrir ou pas ?», tu peux difficilement m'expliquer que tu es riche. Tu peux tenter de me l'expliquer, mais je ne vais pas te croire. Tu es riche quand le prix n'est pas une douleur quand tu ne te saignes pas mais quand le prix est une information d'accord bon bah ce, ça ça coûte 200 euros et ça ça coûte 100 ça ça coûte 4000 et ça ça coûte 2005 c'est une information ça ne me fait pas mal c'est pareil j'accepte en conscience de choisir tel ou tel produit par rapport aux critères qui me sont propres ça peut être si on est une femme sa réputation l'aura de la marque la jalousie que ça va créer chez les autres ou si on est un homme, ça peut être sur des critères de performance technique. Quand on choisit en, en, avec comme premier déterminant le prix, je suis désolé, on n'est on est, on est pas riche. Donc voilà mes petites réflexions sur le, sur le sujet. Vous avez compris que la réponse de, de tonton Stéphane, c'est qu'effectivement je suis pour la première fois de ma vie d'accord avec Bérou, on n'est pas riche à 4000, que ce soit en tant que ménage ou en tant que, que célibataire. Donc je suis désolé, euh, euh, considérer qu'on est un, un bourgeois, un anti à 4000, c'est accepter que 95% de la population est déclassée. Et je suis persuadé que présenter comme ça euh, les réponses de la majorité des gens dans la rue ne seraient, ne, seraient, ne seraient pas tout à fait les mêmes. Et puis vous savez ce que dit mon grand copain Jean Co, quand on nie la réalité à ce, à ce point, euh, on se prépare à une grande catastrophe à, à venir. Bref, si vous aimez cette façon de raisonner, c'est le moment de rétribuer la vidéo avec un pouce, de la partager en l'envoyant à quelqu'un susceptible d'en de, tirer profit et de vous abonner évidemment à la chaîne de celui qui vous les enregistre et vous les produit régulièrement ces vidéos. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire.